To meet you. Mm. Oh, salut salut J'essaie de pouvoir mettre ce téléphone en charge correctement avant qu'on ne commence. Il y a de bonnes choses qui arrivent. Il y a la sauce d'ambo. Allons, allons, allons. Ok. Voilà. Ok. On est connecté. Bonsoir. Alors comment vous allez Ok donc, j'étais sur le point de vous partager le témoignage d'une jeune femme qui est dans la quarantaine. Et euh, être est tombée sur ma page, ça fait environ, je dirais entre novembre et décembre de l'année passée. Ou même. Attendez, je vais aller dans nos messages, je vais voir quand mon notre conversation. Cette femme, elle est, elle a une foi énorme parce que, ben, on a commencé à parler le 8 février. Je dirais qu'on parle depuis janvier, même janvier, oui. Et, et d'autres jours, je voudrais faire écouter le, la vidéo, d'une l'audio, pardon, euh, où elle parlait de, de la vision qu'elle a eue. Euh, où je lavais son frère. Et, euh, et c'est le 20 matin, m'a dit, voilà, je vais faire maintenant mes lavages tous les mois. Chaque mois, je vais laver, faire le lavage une fois. Donc, quand elle m'a contacté elle avait une page qui avait beaucoup d'abonnés. Mais elle faisait souvent les directs où elle avait euh, moins de 1000 vues. Imagine si tu as 70 000 personnes qui, qui sont sur ta page. Tu fais un direct, ou bien la, la moindre de tes vidéos ont 500 vues. Il y a quelque chose quand même qui ne va pas, non. Il y a quelque chose qui est, est bizarre. Donc, euh, elle-même, quand elle me parlait au départ, elle était consciente qu'il y a certaines connaissances de sa mère, c'est-à-dire peut-être frères de sa mère qui l'ont bloqué. Donc, euh, au départ, c'était très difficile pour elle, je me rappelle. Euh, elle, devait, elle devait parfois passer deux, trois semaines cotiser l'argent euh, pour pouvoir payer un lavage. Mais elle a quand même insisté elle a insisté. Oui, oui, ça ne donnait pas parce que j'avais le téléphone Si Le téléphone si le volume dérange un peu. Donc, celui-ci, l'image n'est pas aussi parfaite que ce, ce, celui-ci. Donc, je jongle sur le téléphone. Pas que je jongle, ils sont tous bien, mais il y en a qui sont... Ça est plus cher que l'autre qui me... Qui, j'utilise. je parle. Mais la caméra de devant du, du téléphone n'est pas bonne. Donc, voilà. Ok. Donc, euh, elle me contacte. Elle me dit, je ne comprends pas. Je suis endetté. J'essaie de sortir du trou. L'argent, tu as les dettes de 15 000 euros. Dès que tu obtiens 5 000 euros, tu rembourses un peu. Ta dette monte, au lieu de descendre, au lieu de descendre à 10 000 euros, ça monte à 18 000 euros. Et je vous ai dit, il y a deux semaines, il y a une dame qui avait sa dîme dans son sac avec son... Euh, elle venait faire la recette en fait. Donc, dans la recette, il y avait son argent dont elle allait payer la dîme et il y avait l'argent des, des, des, des fournisseurs. Quelqu'un était dans son salon. Pendant qu'elle est à la cuisine, elle est dans une autre pièce de la maison. Il est dans le salon. Il vient, il prend seulement l'argent. Il prend le porte-monnaie. Dans le porte-monnaie, il prend l'argent. Il part. Elle me contacte, elle dit, oh, elle pleure, tout ça. Bon, elle va pleurer physiquement, mais bon, elle est là vraiment. Voilà, je fais les efforts, mais c'est comme si je refaisais que rentrer en arrière. Je lui dis, que ma chérie, ne doute, ne doute même pas de qui tu es. Elle va donc. Euh, elle dit qu'elle prend la cannelle elle mange. Elle prend le, le donne-moi tout. Elle mange. Elle parle. Deux jours plus tard, quelqu'un vient sonner à sa porte. Ils sont à sa porte. Il lui dit, j'ai trouvé le sac là-bas là-bas, dans la rue. Il savait que c'est son sac qui est revenu. Elle m'a fait la vidéo. Enfin, la femme, c'est là. Je lui ai dit que c'est une femme de témoignage. Je qu'elle ne veut pas me croire. Je vais vous montrer la vidéo qu'elle m'a fait. Écoutez la vidéo, hein. Attendez, euh, elle m'envoie les vidéos tous les jours, hein, donc. Et c'est la même personne que vous avez dit un jour que il y a le monsieur là qui est, il a garé la Range Rover, enfin, il a garé la Range Rover. Pendant qu'elle regardait, il lui a dit que il la voit dans un Range Rover comme ça. Attendez, j'ai sais la vidéo elle parle de son vol. J'ai vidéo, elle est même bon. Voilà, c'est ça. Ma reine, je dis que je sais pas si c'est quoi, si c'est quoi. Hier, yeah, j'ai fait ma cannelle, j'ai parlé dans la maison aussi. Devine quoi Un passant vient de ramener ma, mon portefeuille. Bon, il n'y a plus le cash hein, ça c'est sûr. On a ramené aussi mes papiers. Voici tous mes trucs là-dedans. Dieu est bon. Donc, on est venu la voler son sac. Voler son argent dans le sac. Elle a pris le don avec la cannelle. Donne-moi tout. Parlez. Deux jours plus tard, un passant vient déposer son sac avec tous ses papiers, sauf l'argent. Maintenant, euh, c'est la même femme si qui vous dit que quand elle reste souvent elle passe. Je cherche l'endroit où elle parle de la Range Rover là. Parce que ce qui s'est passé sur sa page aujourd'hui là, c'était vraiment, c'était miracle. Et voilà comment elle paie sa dîme, voilà comment elle écrit sa dîme. Seigneur voici ma dîme, je te demande pour la gloire de ton nom de me protéger, ma famille, mon fils, mon mari. Cette dîme soit une alliance entre toi et moi Seigneur. Que je reçoive la somme qu'elle qu veut. Avant juillet 2022, je déclare mon déblocage, le déblocage de mon académie. Que mon travail de coach soit reconnu et admiré. Je déclare que mes élèves sont de plus en plus nombreux. Et je déclare que tout, euh, toute flèche dirigée contre moi se retourne à l'envoyeur. Je déclare que dès demain, mon réveil, j'aurai encore quatre fois plus de commandes. Elle a fait la prière, si. Le 8 juin. Voilà sa prière et qu'elle paye sa dîme. Je déclare que dès demain, à mon réveil j'aurai encore 4 fois plus de commandes qu'aujourd'hui. Et que cela se réalise au nom du, de, de, de Jésus Tout-Puissant. Le 9 qui est le lendemain. Elle m'envoie le voice. C'est le voice que je vous ai fait écouter. la semaine passée. Bonjour la reine lumière. La reine de Kassa. La dache est qu'une des reines. <rire> ouais, qu'est-ce que j'ai eu? T'as la coupe même là, elle ne sais même pas comment le faire. Bon, euh, je vais faire les prochains lavages. Donc, je vais payer les deux dans ma boutique. Tu regardes partout. Tu dis OK. Le local. Bon, elle a rêvé. Je suis venue dans son, sa boutique, la laver. Elle fait beaucoup de rêves. Elle me voit dans ses rêves. Je suis venue dans sa boutique. Je l'ai lavé dans sa boutique. Et j'ai béni sa boutique. Je cherche d'autres audios qu'elle a fait. Bon, apparemment, les voleurs n'ont pas volé son donne-moi tout dans son sac. Donc, elle a fait sa prière le 8 juin. Non, on est le. Elle m'écrit presque tous les jours. Parce qu'elle voit que le, écrit le jour d'après, elle m'écrit. Elle m'a aujourd'hui le message. Elle dit, bonjour ma reine. Témoignage, je suis débordée ma chérie. Depuis le matin, les appels, les commandes à venir. Personne ne discute quand je donne mon prix. Après, elle dit que Hache le goût de ça. Elle dit que le goût du « Donne-moi tout ». Comment les la comme ça Elle dit que les vues de mes publications reviennent. Elle a une page avec beaucoup d'abonnés. Mais quand elle faisait la publication, on ne voyait pas. Après, elle dit, l'hallucinant. J'étais tellement fatiguée aujourd'hui que j'ai dit, je me repose, mais impossible. On m'appelle tous les cinq minutes. Que de nouvelles clientes. Des pays où je ne savais même pas qu'on me suit. Guinée, Corse, Luxembourg, Malte. Après, elle dit, Massa. Donc là, elle m'envoie le truc des vues. Vous allez réciblé sur la vue, vous allez, non, une nouvelle vue. Regardez. 267 800 vues. Voilà ça. Donc elle baisse. Elle a fait un direct. 91 partages, 4000 likes. Oups, excusez-moi. 4000 likes sur sa vidéo. Et là, elle me dit, regarde les vues. Et là, elle me dit, le donne-moi tout, fait les faits. Bon, maintenant, je vais vous montrer les likes. Voilà ça. 4760 likes. Là depuis ce matin, hein. vous savez, vous devez arriver au niveau de votre vie, il y a les moments où la femme s'est fait le lavage, quand l'homme a, a volé son argent la semaine je suis passée, elle est partie à la police, elle a fait la déclaration, elle a porté plainte et tout ça là, imagine on vient prendre une partie, ta recette de la semaine peut-être supposons, et tu continues de payer ta dîme quand même. Et quand la semaine suis passée à se plaigner, je lui faisais que je lui dit que... Je sais même pas, je si elle lui faire le voice de ça. Dieu dit vous ne pouvez... Arrête de te plaindre. Ne tentez même pas de rentrer dans les... les petits petits trucs de wow, oh, pauvre de moi. Ouais, pourquoi ça n'arrive qu'à moi quels sont les gens de lavage que la femme n'a pas encore fait? Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Tous les buns que je fais, voilà ça. Les déclarations. Quand elle paye la dîme, elle parle. Je pense que l'argent qu'on a volé dans son, dans son sac l'autre jour, ça devait être l'ultime test. Parce que le soir, là, j'ai senti que la femme, là, elle allait me craquer. J'ai senti qu'elle allait craquer. Mais elle a tenu. Donc, je ne sais pas à qui, ça, à qui je parle, là, maintenant, mais euh, je veux que tu saches que... Écoute. t'arranges Range Rover, que tu veux. Ça arrive. ton immeuble, ta villa, ça arrive. Ne te dérange pas. Voilà encore une de ces. Seigneur, en ce jour, j'apporte au trésor, oh, j'apporte mon bon trésor et je m'humilie devant ta face, mon Dieu. Mon roi, je te demande par... Ta grâce infinie d'ouvrir mes excuses des cieux. Je déclare que je reçois la faveur financière aujourd'hui. Mon entreprise, elle dit le nom de son entreprise, ça fructifie comme les étoiles du ciel. Je reçois aujourd'hui le chiffre d'affaires de plus de 5000 euros. Et que toutes mes clientes passeront devant mes produits en ligne sont favorables à l'achat de celle-ci. Vous devez comprendre que ce que vous, vous allez recevoir, pour toi le succès quand ça va venir, tu ne seras pas surprise. Ce sera, ce sera ton entourage qui sera surpris. Elle passe autant à m'envoyer les vidéos de Range je Voilà une de ces vidéos là-bas. Marraine, je vais encore te dire quoi Je vais encore te dire quoi aujourd'hui là Je vais encore te dire quoi Je suis fatiguée de voir ma voiture de rêve partout. Je vais encore te dire quoi Qu'est-ce que je vais encore te dire Moi, voici, là, ma voiture, voici ma voiture de rêve dehors. Je vais encore te dire quoi Et Voilà. Ce qui m'impressionne sur cette femme, c'est que elle est dans son monde à elle. Tu vois, tu restes comme ça, tu fais le don, tu fais le lavage à 3 heures, tu fais à minuit. Tu te quand tu sors du lit, ton mari touche, il dit « wow, elle a encore parti où? Le don, elle a piqué ta bouche jusqu'à un mois, deux mois, trois mois, tu ne vois rien. Tu fais tes déclarations. Tu fais le lavage à distance. Tu fais, si y a un sacrifice, tu fais. Écoutez, certains d'entre vous, hein. on vous a attaché. Plus, plus. Ne pense pas que tu vas venir, tu vas faire un lavage. Mais pourquoi tu ne sais pas pourquoi? Tu as beaucoup. Parfois, même quand tu commences, c'est là que les problèmes commencent. Le jour où elle a volé son argent, elle a commencé à me crier. Je sentais qu'elle était comme ça, là, tu vois. Hein? Tout le monde autour de toi dit Ah, comment on a pu prendre ton argent Je lui ai dit Rappelle-toi tout ce que tu as demandé à Dieu. Son premier signe que Dieu l'a écouté, c'est quand deux jours plus tard on est venu donner son sac. Ça, j'ai commencé à foire repris. Attends, il a volé mon sac. J'ai parlé. On est venu me redonner. On a donné mon sac. Même si n'avait plus l'argent, mon sac est revenu à moi. Ça veut dire que la, la puissance là n'est pas partie. Le diable, c'est un usurpateur. Hein. <rire> Il va te mettre souvent. Et c'est quand tu es le plus découragé. Dis Moi, bien. C'est quand tu te dis Ah, j'ai porté 150 mais j'ai mis dedans, ça a donné quoi J'ai investi telle somme sur ça, ça a donné quoi C'est quand tu es en train de penser ça, là, le temps là. Tu es à l'aube de ton, de ta pensée. Et la dîme, c'est ce qu'elle vous dit chaque jour. Qui pleure, qui neige. For rich, for poor. Je vais payer ma dîme. Dans le bonheur, dans la... Je vais payer ma dîme. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est la... Donc tu viens de commencer la dîme, tu ne connaissais pas. Et hier, d'ailleurs, la femme, c'est là... Hier yeah, elle est allée, elle, elle, elle, elle, elle, elle me dit qu'elle est partie à l'église pour le, le, le, ils ont les trucs qui font tous les, je ne sais pas trop quoi. C'était un truc à l'église catholique, je ne sais pas trop quoi, elle est partie à l'église hier en tout cas. Et là elle me dit que quand la, pasteur, la femme pasteur prêchait, elle riait seulement. que Elle dit que, elle, elle dit que la pasteur, quand la pasteur prêchait, elle riait. Attends, je vais voir. Je suis de l'église comme ça, ma reine. On a prêché sur la dîme là-bas. Voilà, preuve, attends, on va écouter son <rire> voix. Je suis de l'église comme ça, ma reine. On a prêché sur la dîme là-bas. Ma paille est sortie, j'attendais seulement tes paroles dans mes oreilles, ma sa. La femme, pasteur, hein, ça faisait longtemps. Longtemps, je dis bien longtemps, depuis, euh, depuis mon mariage en octobre 2021. Je ne suis pas repartie à l'église. Aujourd'hui, c'était le dimanche cohésion. Donc euh, quand on a une communauté euh, polynésienne, c'est eux qui, qui font la chorale et tout. Ils ont fait à manger, j'aime bien manger là-bas. Les plats polynésiens, c'était trop, trop bon. Et on vient juste de rentrer là depuis, euh, depuis 10 heures aujourd'hui. Donc c'était trop trop bien. Et le bénéfice la dit, quand on donnait c'est des possédés, eh, eh, apprenez à donner, on a parlé là-bas, ça me sucrait jusqu'à l'exemple. reste oh, oh, oh. là-bas. Tu parles quoi là-bas sur ta chaîne? Je maîtrise le sujet, ma mère. Elle connaît on elle m'a bien édifié dessus. Donc, j'aime même pas. Elle maîtrise la terre. Mais tu étais bon à moi jusqu'à entendre les choses. Avec du... En fait, ça fait une connotation différente dans mon esprit. En fait, quand j'entendais ça, je comprenais mieux. Tu vois, j'écoutais différemment parce que j'avais déjà été édifiée par toi. Donc, ah, c'est le goût. Je te dis seulement merci, merci, merci, merci, merci Marie. Je suis sûr que il y a peut-être six mois, cette femme ne payait pas fidèlement sa dîme, régulièrement. C'est un truc que je connais sur la dîme. Mais eh. la dîme met une barrière de protection autour de toi. La dîme protège. La dîme, parce qu'il y a des situations dans lesquelles tu es, tu es au fond du gouffre de toutes les façons. Quand tu donnes la dîme, donc en fait, tu es déjà au fond du gouffre. L'argent n'est pas là. L'argent n'est pas là. Donc le peu que tu as là, retire la dîme de ça. Pose un geste, une action vers Dieu. Avance la main vers Dieu. C'est un peu comme si tu te, tu te restais ton dernier, ton dernier du de Dieu qui te reste sur la terre, c'est un verre de maïs. Soit tu manges le maïs, tu meurs. Soit tu sèmes le maïs, tu meurs. Mais as, tu sèmes le maïs. Parce que tu sais qu'en semant ça va produire. Mais dès que tu mets dans ton ventre, là, qu'est-ce qui se passe? Tu pars aux toilettes, tu fais caca, ça sonne. Alors que quand tu sèmes, tu as quand même espoir. Mais comme je sème, là, ça va. Il n'y a pas la terre dans ton ventre. Hein. Il n'y a pas la terre dans ton ventre. Il y a la dîme, il y a le donne-moi tout. Je vais que dans ce témoignage, elle, le, elle est le donne-moi tout. Hein. C'est comme si elle mangeait son le donne-moi tout. Ah, donne-moi tout C'est vrai que c'est pas parce que fini Bon, donne-moi tout, tu prenais ça, vous prenez ça en gouttes On va changer l'emballage du donne-moi tout Quand ça viendra chez vous Ça viendra avec euh, la mesurette qui prend les gouttes Donc il y a le donne-moi tout de 10 000 et le donne-moi tout de 15 000 On a divisé les petites portes Donc, il y a la, la, la portion de 10 000 Il y a pour 15 000 donne-moi tout, tu peux prendre Tu mets 3 euh, euh, gouttes sur la langue euh, Avec le nom Tu parles tu gardes aussi dans ton sac. Si peut-être tu as. Tu vas aller peut-être dans une salle pour parler avec des gens, peut-être c'est un tribunal, peut-être tu as une interview, peut-être tu vas parler à des clients. Tu prends ça un peu comme ça, tu mets sur tes mains, tu mets un peu sur le cou, tu te concentres, tu parles, tu mets sur les bras, ici cela. Ça te permet de. Ça réactive ta puissance. Ceux qui sont très spirituels, quand vous touchez, dans donne-moi tout. Vous sentez, quand tu mets sur le donne-moi tout sur toi, toi-même, tu sens que il y a quelque chose qui m'a Voilà ça. ça tu fais en méditant dans ton cœur ce que tu veux il y a aussi des personnes qui mettent ça sur la langue Dans la puissance à tes mots bon on ne peut que parler chacun, chacun est dans son couloir en fait fait son combat c'est ça qui me plaît sur la spiritualité je ne serais pas c'est ce qu'il y en a parmi vous je me suis arrêtée pour acheter les, la prune aujourd'hui. J'ai garé à les embouteillages, donc j'ai garé quelque part. J'ai moi pris la moto. Je m'arrête donc à un endroit pour acheter les, les, les mangues. Donc je vois une dame. C'est elle qui vendait le maïs à côté. Dès que j'approche, elle, elle me dit bonjour ma reine. Je dis dit, ah, tu as droit là. Je remets romain, elle se pour celle. Elle même venue chercher un produit. Continuez à me regarder comme les spectateurs, vous avez compris il faut me spectater. Spectatez-moi bien même. Je vais vous tater. spectater moi Pendant que les gens sont en train de faire leurs choses, leur vie change. Je sais aussi vraiment compris qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts pour changer. Genre, tu dois encore un peu souffrir. Tu dois encore souffrir même 5 ans encore. Oui. Tu dois encore 5 ans. Mm -hmm. Il faut que l'homme-là te menace un peu même 5 ans. Mhm. Mm il faut qu'il mange encore ton argent, même 5 ans. Après, tu as dit, hey, c'est ça. Là tu as confirmé. Virginie, si tu as quelqu'un au pays, la personne vient chercher, te poste ça. Je me prends souvent les mots de tête pour poster vos affaires, mais je ne veux plus parfois très fatigant. Il y a des pays comme l'Algérie, le Maroc euh, Venez prendre ça vous-même, vous postez Bon, je terminé ce que j'avais dit dire aujourd'hui. lavez vos sels Peut-être que ça fera que je vous voie. Et puis, on en a parmi vous, vous avez trop de mauvais esprits en vous. Vous avez compris? Votre pas de mauvais esprit, c'est trop. Il est plaintif. Ce qui fait qu'elle ne peut même pas vous parler. Vous ne méritez pas qu'elle vous parle. Vous m'entendez? Parce que votre cœur, là, c'est trop noir. Je vous dis mon oh ha Vous avez compris? Je vous connais, non? Vous allez dire, me saboter après. Je m'en fous de, tout de toute façon. Comment dit, Je m'en fous de toi. Je m'en fous de toi. Yes. Donc, ceux qui ont le bon cœur sur moi, ça c'est sûr. Quand vous allez appeler, vous allez m'avoir. Ceux qui ont le, le cœur noir là. Never. Un jour, une femme est venue de France. Elle est venue le premier jour. Elle est arrivée en route. Elle est calée. En haut là-bas. Elle ne pouvait pas descendre jusqu'ici. Deuxième jour, elle est venue ici. Elle est restée dehors. Quand je sors, elle est aux toilettes. Je repars dans mon bureau. Elle vient s'asseoir encore. Elle se fatigue. Elle part jusqu'à rentrer en France sans que je ne la voie. C'est dit que mes yeux n'ont pas touché ses yeux. Écoutez, hein, mauvais cœur là. Ça ne touche pas ma part. Même pas. Pirate, ta fille me connaît, tu ne crois pas qu'elle me connaît. Tu doutes de ton enfant. Donc si vous avez un mauvais cœur sur ma part, c'est pour ça que moi et moi, moi et vous ne parlez même jamais. Je ne vous calcule même pas. Voilà. Il y a des gens qui savent que quand vous appelez, vous tombez toujours sur moi. Donc, la secrétaire de téléphone trois jours. Je touche au téléphone pour deux minutes. Toi, tu appelles. Ah oui, c'est comme ça. Vous l'avez, vous ne l'avez pas, non. Vous avez cinq voiles sur vous. Cinq masques sur vos visages. <rire> Bonne soirée. <rire>